Aujourd'hui, on va travailler les lombaires. Premier exercice, les lombaires très importants, les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc pour le premier exercice, on fera les lombaires du Superman. J'ai ma main droite par exemple qui est levée, mon pied gauche levé. pointe de pied tendu pour commencer par travailler par le jambon. Je compte jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5 et je change de jambes jusqu'à 10. Ici, donc bras gauche cette fois-ci avec pied gauche, levé pareil. Attention, ma tête est soulevée au maximum, mais regarde le tapis pour toujours avoir la bonne position, de un peu coquille de plutôt. Je redresse bien le buste sans condur, d'accord? Et donc je compte 1, 2, 3, comme ça jusqu'à 10. Et les deux mains et les deux bras en même temps. Ça y est, Superman s'en va, va s'enlever la planète. La vraiment au maximum les longues pareil jusqu'à 10. 1 Je peux écarter un peu les jambes aussi. Je peux le faire les jambes écartées si j'ai plus de stabilité. Pas de problème. 3 4 Je relâche, je souffle et je vais refaire une deuxième série, mais cette fois-ci qui est flex. On travaille toujours une fois le jambier, une fois le mollet. D'accord Donc la main droite levée, le pied gauche, hein? toujours à l'opposé, le bras et la jambe. 1 Jusqu'à 10. Et on change de bras et de jambes. 1, 2 même si est un petit lâche alors. Et après, avec les deux bras et les deux jambes, pareil. Donc, trois petites séries de 10 répétitions. Et tout ça, une fois pointe de pied tendue, une fois pied flex, qui feront deux grosses séries. D'accord Merci.